Et salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc sur le jeu Détroit Become Human que je vous avais présenté il y a un mois de ça avec la version démo puisqu'il n'était pas sorti. Il est disponible sur Steam depuis le 18 juin 2020 au prix de 39,90 hors promo mais les moins chers sur Instant Gaming. Donc Pour l'instant il n'y a pas de promo au niveau de ce jeu sur Steam. Je vous rappelle qu'il est développé et édité par Quantic Dream, on avait donc vu au niveau de la démo, on avait eu un certain euh, temps de jeu où on avait pu euh, voir que le premier Android était le conciliateur, euh, donc on, je vous avais tout expliqué, je vous invite à aller euh, sur YouTube euh, voir dans les vidéos, on teste, euh, vous avez le test de la démo. Et, mais on va le revoir là, mais je vais rentrer moins dans les détails. Si vous voulez voir un peu plus comment ça fonctionne, bah, automatiquement, je vous inviterai d'aller vers la démo où je vous explique toutes les touches, etc. etc. Alors d'avant, je m'excuse s'il y a un petit peu de bruit. J'ai les fenêtres ouvertes, il fait très chaud. Euh, donc euh, on est le je sais plus le, le, le 14 juillet, voilà, oui, c'est le 14 juillet. Et euh, donc il y a les motos, les gamins, etc. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que ça m'embêterait de devoir fermer les fenêtres et mourir de chaud alors, euh, au tout début du jeu, quand vous allez le lancer, pour entrer un petit peu dans le, dans le détail, quand vous allez lancer le jeu, vous allez avoir un paramétrage des shaders qui va se faire automatiquement par le jeu, qui va vous permettre d'avoir, le, le euh, il va calculer en fait euh, les meilleurs graphismes, la meilleure qualité pour vous en fonction de votre euh, configuration. Donc, ça prend un certain temps. Et ce qui est assez marrant dans ce jeu, c'est que euh, le temps que les, les il fasse le paramétrage du, du, du shader, des shaders pardon, il vous présente les différents euh, pas personnages du jeu, mais il vous présente les différents robots cré, créés par euh, la société euh, Cyberlink qui est à la base des, des androïdes dans ce jeu. Donc, euh, bah, vous avez euh, par exemple euh, l'androïde qui est euh, ami pour la vie, donc si vous l'embauchez vous verrez il a différentes caractéristiques ce qu'il qui fait ce fait, ce, combien de mémoire il a euh, s'il est H24 opérationnel ou non, donc c'est assez marrant de lire ça en attendant ça fait patienter et puis c'est sympa puis on se dit ah oh, bah t'as celui là j'aimerais bien l'avoir à la maison donc vous avez le compagnon idéal pour votre animal, vous avez le parfait assistant aux personnes euh, vous avez le spécialiste du bricolage l'agent de sécurité, le coach personnel, le booster de vie intime, oui oui oui, oui, autant homme ou femme, vous pouvez choisir le modèle. Et dans sa mémoire, dans son programme, il a énormément de positions. Mais bon, ça, c'était le côté humour. Euh, vous avez aussi euh, les services à domicile, l'idéal pour les enfants, le cuistot. Enfin, il y en a tout un tas, l'éducation pour éduquer vos enfants, etc. Et on se dit, mais bon sang, bonsoir, ça serait bien d'avoir cela à la maison. Ah tiens, celui-là, il serait bien, il serait bien, il serait bien. Alors en Chine, effectivement, on commence à... Il y a des robots, hein, si vous regardez déjà, qui font ça. Mais là, euh, vous allez voir au niveau des graphismes, on a vraiment l'impression d'être dans un film. Et ils sont tellement, euh, comment dire, super bien faits. Que, euh, franchement, c'est bluffant. Enfin, moi, j'ai déjà fait une partie. Donc, dans cette partie-là que je vais faire avec vous, je vais faire une nouvelle histoire. Par contre, ça garde en mémoire euh, ce que j'ai fait moi dans ma première partie au niveau de euh, l'arborescence qu'on va avoir. Vous allez, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Donc, évidemment qu'avec vous, je vais changer euh, les réponses que j'avais données. Euh, puisqu'il y a plusieurs fins possibles. Donc on va jouer avec trois androïdes. Le premier, donc on l'a vu dans la démo, c'est le conciliateur. Il travaille avec la police. C'est lui qui négocie un petit peu avec, euh, comment dire, les androïdes défaillants. Donc vous remarquerez qu'ils ont sur la tempe une espèce de petite lumière euh, qui normalement doit être bleue. Quand ils sont défaillants, les lumières, euh, le, le, le petit aimant qu'ils ont sur la tempe... Euh, quand ils sont défaillants et euh, très jaunes, très très jaunes, et euh, évidemment faut qu'ils aillent à la casse parce que ça se passe mal donc on avait pu voir dans la démo je ne vais pas la sauter je vais la reprendre avec vous je vais la passer assez rapidement puisque bon on, on l'a déjà fait dans le test mais pour que ça s'enchaîne il faut que je passe par la démo donc on va continuer tout de suite la seule chose aussi que vous ne verrez pas mais j'essaierai de vous le montrer dans l'épisode 2 c'est que euh, quand vous commencez le jeu, vous avez une magnifique euh, euh, androïde qui va vous parler. Et elle va vous poser des questions. Est-ce que vous aimeriez avoir un robot chez vous, un androïde chez vous euh, Pourquoi Enfin, elle va vous poser des questions. Et euh, comme c'est un jeu où les humains, vous avez la catégorie des humains qui n'aiment pas du tout et qui sont contre les androïdes et qui veulent les détruire. Et vous avez les humains qui sont pour les androïdes. La question qui se pose dans le jeu, est est ce jeu, c'est est-ce que les androïdes peuvent avoir des sentiments, des émotions ou pas du tout euh, Donc, euh, le problème, c'est que vous allez voilà, vous heurter. C'est un jeu où chaque chose que vous allez faire, euh, chaque réponse que vous allez donner, chaque choix que vous allez faire va impacter dans tout votre jeu. Alors, vous allez jouer principalement pardon, avec trois androïdes, donc le conciliateur qu'on a vu dans la démo et qu'on va revoir là. On va aussi, alors ça se bascule, hein, ça se chevauche. Mais toutes les réponses que vous donnez, que ce soit quand vous allez jouer avec le conciliateur, les réponses et les actes que vous allez avoir vont avoir une répartition aussi dans l'histoire des deux autres personnages. Ils sont tous en fait reliés entre eux avec vos réponses. Donc faites bien attention à ce que vous répondez. Donc il y aura le conciliateur. Il va y avoir Cara qui est une aide à domicile, une garde d'enfants. Et on va jouer aussi avec Marcus, euh, qui est un androïde euh, qui aide une personne âgée euh, qui est handicapée chez elle, enfin, pour les soins, etc., etc. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc, à la fin, normalement, euh, donc, si vous voulez, le jeu va, va sur la liberté des androïdes, etc. Donc, à la, à, la, à la fin du jeu, quand vous avez terminé une fois le jeu, puisque, comme je vous ai dit, il y a plusieurs fins, vous pouvez rejouer un chapitre pour débloquer d'autres choses ou donner d'autres réponses, etc. pour ouvrir le maximum de choses. À chaque fois que vous ouvrez quelque chose, vous, vous allez débloquer des dialogues qui ne sont pas débloqués si vous ne faites pas ces actions. Et à la fin du jeu, l'Android m'a demandé, euh, enfin à la fin de, de, de ma partie euh, que j'ai déjà faite, j'en ai encore, euh, on peut rejouer plusieurs fois la hein, Life is Strange, vous savez, en fonction des réponses, vous n'avez pas le même jeu. C'est pour ça que c'est très dur quand vous êtes paumé un petit peu de trouver sur YouTube de l'aide ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Parce que selon ce que la personne a répondu au début, c'est pas comme vous, vous n'allez pas trouver les mêmes chances. Donc faites très attention à tout ça. Essayez de ne pas vous perdre, mais en général, on est très bien guidé. Et à la fin, l'Android que vous avez vu au début vous demande si vous acceptez de la libérer ou non. Donc moi, j'avais accepté et ça l'a enregistré, donc je ne pourrais pas vous la montrer. Mais j'essaierai de faire le nécessaire en regardant sur YouTube, le départ du jeu de toute façon est le même pour tout le monde. Donc j'essaierai de vous montrer ça, le début, vraiment avec l'Android. Euh, par rapport à une chaîne YouTube qui a fait ce jeu. Euh, de vous montrer le début. Et la chose aussi que je vous inviterai à regarder, c'est que ce jeu, en fait, au niveau des, des trois Android, euh, ce sont des acteurs très connus qui ont prêté leur visage. Et c'est Bluffant, de chez Bluffant, euh, on a vraiment l'impression de regarder un film au ciné, et d'avoir les acteurs à la télé, et non pas dans un jeu vidéo. Et vous verrez, il y en a un qui est super connu, et euh, on le reconnaît très très bien, le jeu est magnifique au niveau graphisme, euh, il est très prenant, et je ne vous cacherai pas que moi, j'ai eu du mal à décrocher, j'ai fait ma partie en une seule fois, je n'arrivais pas à décrocher, mais ça ne va pas être le cas avec vous, ça serait trop long. Donc on va faire plusieurs épisodes, épisodes. Voilà, j'ai une moto qui passe, désolée donc on va commencer une nouvelle histoire. Commencez une nouvelle histoire, vos points de sauvegarde précédents seront remplacés, votre histoire sera remise au, à jour au fil du jeu. Oui. C'est parti. Donc euh, je le fais en vidéo. Pourquoi Parce que ben, c'est un narratif. Il y a un temps pour répondre, pour choisir ses réponses. Donc avec un chat, ça ne serait pas possible. Donc je le fais en vidéo. Et tout le let's play sera en vidéo. C'est parti, on est le 15 août 2038, donc on se retrouve exactement dans la démo. Hein. Euh, voilà, si on veut que ça se suive, je suis obligé de refaire la démo, mais on va la faire assez vite. Je vous rappellerai toutefois quelques règles, hein. mais je vous invite vraiment à aller voir la démo, je vous explique tout en détail le fonctionnement et tout. Le négociateur Alors, je vous rappelle qu'on peut scanner et euh, avoir une vue à 360, ce qui est un plus dans ce jeu. Voilà, donc on doit chercher des indices. Donc on va se diriger vers le. Voilà. Alors vous voyez la puce bleue. Alors ici, on a des informations, donc c'est la famille Philips. On a le père, la mère et la petite fille Emma. Donc on va reposer. On va scanner une nouvelle fois. Donc ici. Alors les indices ou autres sont les points jaunes. Alors on va aller vers là. Non, arrêtez. Je ne peux pas la laisser. Ah. Oh, je vous en prie. Vous devez sauver ma petite fille. Quoi vous avez envoyé un androïde Venez, madame, vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas faire ça. Vous, vous devez envoyer un véritable être humain. Elle est va parce qu'on est ma fille. Ne pas ce truc, ça va chez elle. Elle est Alors, euh, il est compréhensible que euh, la maman ne veuille pas d'un androïde puisque sa fille est en effet prise en otage par l'androïde de la famille. Excusez-moi, j'avais un chat à la gorge. Donc on va scanner, donc on avait un indice ici, donc on va aller voir, alors c'est pas vraiment un indice, je pense que ça c'est un petit peu pour le fun, ça n'a pas d'impact comme je vous l'ai dit dans la démo, euh... alors on a le choix de laisser le poisson ou de le sauver, on va le, le remettre dans l'aquarium, mais ça n'a pas d'impact, le poisson n'a pas d'impact, hein. mais quand vous allez avoir l'arborescence comme on va le voir, il euh... ben, y aurait la possibilité de ne pas sauver le poisson. Mais ça n'impacte pas dans l'histoire, ça. Alors, notre objectif est de trouver le commandant Allen. Donc, on scanne. Le commandant est là-bas. Donc, on va lui parler. Je m'appelle je suis l'androïde envoyé par Cyber Life. Cet endroit tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de méga. On pourrait facilement les sur le de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Ok, donc là on a un temps limite. On va demander si le déviant est... Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose. J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Euh, on va demander euh, si son code désactivation. Assez, désactivation, de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain c'est moi qui m'en occupe. Ok, donc là on a 48% pour l'instant avec les infos qu'on a de sauver l'enfant. Donc on doit essayer de comprendre ce qui s'est passé et sauver l'otage à tout prix. Donc on va scanner. Euh, donc là. On doit localiser l'otage. Il y a deux sortes de, de choses qu'on a à faire. Les quêtes prioritaires et les quêtes secondaires. Enfin, le mieux est de tout faire pour vous débloquer un maximum de choses. Donc déjà, ici, on a un point jaune. Donc, on va analyser. Alors ici, je vous avais parlé dans la démo. Euh, il, faut, il y a un système de reconstitution. Donc là... Vous avez en bas le nombre d'indices à trouver, donc on en a un sur deux. On sait que c'est un Black O MS 853, capacité 17 balles 9 mm. Bon, voilà. Et ici, donc calibre de munitions 9 mm, voilà. Donc on va faire reconstituer. Voilà. Alors, ici, ce qui se passe, comme je vous avais montré dans la démo, en bas, on a une ligne avec LTRT. Donc, moi, je suis avec une manette Xbox que je branche directement sur le PC. Donc, je vais... Voilà. Donc là, on va remonter jusqu'à, jusqu'au début. Pour la reconstitution. Et en fait, pour la reconstitution, c'est dans la barre jaune. Mais ça, je vous l'avais expliqué lors de la démo. Donc, on va revenir en arrière. On voit un homme. Alors, on voit un homme ici qui... Attrape une valise. Donc là, on a un Y qui s'affiche. Donc on va... Voilà. Le déviant a pris l'arme du père. Donc là, en fait, cette ombre, euh, c'est tout simplement le déviant, l'androïde déviant qui a pris l'arme. Donc là, quand ça passe en bleu, c'est que vous avez effectivement analysé tous les éléments qu'il faut pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, euh, n'allez pas trop vite. Euh, voilà. Donc on voit qu'il prend la mallette, que tout tombe par terre. Voilà. Il prend l'arme, ok, et là on fait sortir. Alors on va analyser. Alors on doit sauver l'otage à tout prix, fouiller la chambre de l'otage, localiser l'otage. Euh, donc on va aller dans la salle de 1. Il n'y a rien. Alors, euh... l'otage Alors, étant une petite fille, donc on va aller dans sa chambre. Et là, on peut voir deux indices en jaune. Donc, on va aller en... sur le premier. Alors, l'enfant n'a pas entendu les coups de feu. Pourquoi Parce qu'elle écoutait de la musique à son casque. Alors là, on a 53% de probabilité d'arriver à sauver euh, l'enfant. Donc, on n'a pas assez encore, vous voyez, d'indices pour pouvoir euh, la, être sûr de la sauver. Donc, on va examiner. On vient d'apprendre que son nom est Daniel. Hein. Ils avaient l'air de très bien s'entendre tous les deux. Donc, pourquoi la prendre en otage C'est encore à voir. Donc, on a débloqué un dialogue ou une action. Donc, on a fouillé la chambre. Euh, OK. On, on vérifie quand même qu'il reste rien. L'avantage de ce 360, c'est qu'on peut, voilà, sans bouger, sans s'abéter. Il n'y a plus de... J'essaye de ne pas vous donner le mal de mer quand même. Il n'y a plus de, de, de petits carrés jaunes, donc on va passer sur une autre pièce. On va regarder ici. Euh, là, il n'y a rien. Alors ici, par contre, on a un, un petit carré jaune. Alors on a débloqué un dialogue encore une action bénéfique. Donc là, on a quatre indices à trouver. Donc, alors, c'est John Phillips, donc le papa. Hein, on a vu la photo au début qui est décédé. OK. Bon, en gros, vous voyez les, les, les traits jaunes là Ça vous aide quand même pour trouver où sont les... Alors, blessure par balle, calibre 9 mm, hémorragie de la partie supérieure du poumon, un pneumothorax. Il aurait eu du mal à s'en sortir, Pépère. Euh, ici, 3 sur 4. Blessure par balle, de calibre 9 mm, rein gauche perforé, traumatisme ab abdominal mortel. Ouais, donc là, c'était sûr que de toute façon, papa, il y restait. Et le troisième indice serait là. Donc maintenant, on peut faire. Alors, une blessure par balle, de... hémorragie de la partie inférieure du poumon, hémorragie interne. Donc là, on peut faire la reconstitution comme tout à l'heure. Voilà. Donc pareil, on remonte au tout début. Et on va voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc on peut voir ici que derrière, là c'est le papa qui est assis. Derrière, on peut voir le déviant, donc l'androïde déviant avec une arme à feu. Donc on va appuyer sur Y. On voit que le père tenait quelque chose, ça nous le dit de toute façon. Donc on va continuer à... Voir ce qui s'est passé. Donc, il se retourne. Il voit le déviant. Il se fait tirer dessus. Il tient quelque chose dans la main. Donc, on voit cette tablette bleue là qui part. Voilà. Ok. Donc, quand c'est bleu, c'est que vous avez terminé. Et donc, là, on retrouve le papa effectivement dans la position comme on vient de donc là on a la tablette au sol on va bien sûr aller la prendre le déviant allait être remplacé donc l'androïde de la famille vous euh, voyez on a augmenté les 68% maintenant on a 68% de probabilité de réussite il y a encore pas mal d'indices à voir, hein, tous les petits carrés jaunes. Mais on a 68% de probabilité de réussir à sauver l'enfant. Donc on doit examiner euh, les euh, victimes. Donc on va se rendre. Euh, je vais peut-être aller faire un tour là avant. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on n'aurait pas vues ici non, tout se passe derrière. OK. Donc, on a la position de changer l'angle de la caméra aussi. Voilà. Donc, euh, ici, on a vu le cadavre du père. Alors, on a un officier de police qui a été le premier sur les lieux. On a trois indices à trouver. Alors, ben, évidemment, décédé, officier Anthony Descartes, qui était le premier à arriver sur, le... sur les lieux. Ensuite, à... blessure par balle de 9 mm. Donc, ça serait encore le déviant qui l'a tué. Perforation du ventricule droit, hémorragie interne. Et ici, citrate de plan du résidu de poudre. Donc, on a une reconstitution à faire, on va le faire. Donc, pareil, LT, RT. Donc, on va remonter jusqu'au bout pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà. On va changer l'angle de la caméra. Donc là, le policier arrive sur les lieux. On voit le déviant avec l'arme qui part. Donc, on y va mollo. Le déviant se retourne. Voilà. Là, le policier a tiré sur le déviant d'où euh, la marque bleue qui a contre le mur et au sol. On continue. Là, le déviant. On a un indice. L'otage a assisté à la fusillade. Il tenait donc la petite fille avec, à la main euh, quand il a tiré. Donc là, hop, il a tiré sur le policier. Le policier tombe. Et quand on va arriver au jaune, c'est un indice à trouver. Hein. Donc on voit que l'arme part sous la table. Arme localisée. Et là, vous voyez, on a trouvé tous les indices. Donc on commence jusqu'au bout et on appuie sur B pour sortir. <coughs> Ici, on va aller récupérer l'arme. Sachant que je sais pas, si c'est pas trop fort. Sachant que les androïdes, c'est marqué, le port et l'utilisation d'armes par un androïde est strictement interdit. Nous, ce qu'on va faire, on va le prendre. On fait gaffe qu'on ne voit pas. Voilà, ça nous a débloqué quelque chose. Là, on a 76% maintenant de possibilité de sauver l'enfant. Alors, on va scanner. Alors, il y a plusieurs indices ici. Chaussures d'enfant, traces de sang humain. Alors, l'otage est peut-être blessé. Ok. Là, on a du sang bleu par terre, donc, de l'androïde. Alors, vous voyez, la petite puce, elle est bleue, là. Hein. Vous allez voir que par rapport à, au déviant, elle n'est pas bleue du tout. Sans bleu frais, c'est un modèle euh, PL600. Et il est déviant, donc. C'est-à-dire que son mécanisme ne marche plutôt très bien. Donc on est passé à 82% Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir Alors, combien on en est là J'ai pas vu. 81 de possibilités de réussite. Alors, on voit que la famille allait se mettre à table. Est-ce qu'il y a d'autres indices ici Non. Donc, on va localiser l'otage. Voilà, là on peut voir l'androïde déviant et la petite au bord de la corniche. Hein. Otage localisé. Donc là, on a 80% de chance euh, de la sauver. On va faire le tour, on regarde si on n'a rien oublié, il me semble pas. Donc on va sortir. Et là, il va falloir jouer à la confiance. Hein. Vous voyez lui il a la puce rouge Moi j'ai pris un coup de fusil Elle est devenue rouge Donc Est-ce qu'ils ont des sentiments Est-ce qu'ils en ont pas Est-ce qu'ils ressentent des choses toute, toute la question est là Alors on va lui donner son nom là on a le déviant qui devient instable gagnez la confiance du déviant et approchez lentement euh, on va le calmer je sais que tu es en colère Daniel mais tu dois me faire confiance je suis là pour te je n'ai pas ton aide personne ne peut m'aider je voudrais juste que tout s'arrête je veux juste que tout s'arrête est-ce que tu es armé on va lui dire la vérité pour gagner sa confiance. Voilà, on passe à 75, 74%. Alors, euh, on va lui parler d'Emma. J'avais tort Finalement, elle est comme les autres humains. On l'a un petit peu touché, vous avez vu. Euh... Alors. Euh... Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pense qu'elle fait partie de la famille. Je croyais qu'à ce qu'on en fait. Mais c'était leur souhait qu'on l'a utilisé. Il perd du sang. Si on ne conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant Je vais lui poser un carreau, d'accord Ne touche pas. Touche-le et je te tue. D'accord Voilà, on est à 99% là. Euh. On va être compatissant. Écoute, je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions du tu vous ne sont que des erreurs dans ton programme. Non C'est pas ma faute J'ai jamais voulu ça Je les aimais Tu vois Mais je n'ai rien, monsieur Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres. Je ne peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère maintenant. On va accepter. Histoire de le mettre en confiance pour sauver l'enfant. Hein. Après vous, c'est vous qui voyez. Hein, selon les réponses, ça va complètement tout changer. Hein. Euh, on va lui inspirer confiance. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien! Je veux que tout le monde s'en aille! Léa, laisse-moi le battue! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Ce n'est pas possible, Daniel! Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal! Je ne veux pas mourir! Tu pas mourir, nous allons simplement discuter. Là, on l'a stabilisé à 100%. Hein. Okay. Je te fais confiance. Donc, on l'a sauvé la petite. Mais fallait pas lui faire confiance. Notre but était de sauver l'enfant, hein, pas le déviant. Hein. Mission accomplie. Donc tout ça, on l'avait vu dans la démo. Je vous avais même montré euh, une première fois avec d'autres réponses. Et la deuxième fois, je vous avais montré, on avait refait une partie sur, ce, sur la démo. Et je vous avais montré qu'en prenant aucun indice, il pouvait se passer. Donc allez voir la démo. Euh, je l'avais posté il y a un mois à peu près, donc vous allez dans les vidéos et puis vous, la, vous allez le retrouver. Donc là, on a l'arborescence euh, de la scène. Donc, euh, voilà. Donc, ici, vous voyez, on peut repartir des débuts, donc début de la mission. On avait le choix entre sauver le poisson ou pas le sauver, je suppose, puisqu'on a un cadenas rouge. Donc, euh, on pourrait, vous pouvez refaire l'épisode et changer votre, euh, votre réponse euh, et ça donnera autre chose. Euh, chercher des indices, on a tout trouvé. On aurait pu laisser l'arme du policier, ne pas la prendre, ce qui aurait ouvert autre chose encore. Ici, voyez, on a encore un, un, un verrou rouge. Donc, il euh, nous... Il y a une chose qu'on aurait pu faire, peut-être le fait de laisser l'arme, on aurait débloqué autre chose. Euh, ça, faut retester, refaire le refaire l'épisode, le, juste, on a la possibilité de faire ça. Refaire l'épisode, essayer de tout débloquer, en fait. Ce qui fait que ça vous donne, je sais que le jeu a un peu plus de 7 fins. Hein, donc, il euh, y a quand même de quoi faire. Donc, on, on est sorti, on a confronté le, pardon, le déviant. Nous, on a choisi de faire une approche amicale. Et vous voyez en dessous, il y a une autre façon de l'approcher qui débloque d'autres choses. Nous, on a décidé de renvoyer l'hélicoptère. On aurait peut-être pu euh, ne pas le renvoyer. On aurait pu soigner euh, le policier. On l'a laissé blesser. On lui a dit la vérité à propos de l'arme. On aurait pu ne pas la dire. On a menti au déviant et vous voyez tout, tout, tout, tout, cette, tout cet arbre en fait, euh, les crochets rouges, ben c'est d'autres réponses que vous pouvez faire. Et ça va vous donner, euh, ici on a une fin, deux fins, trois fins possibles, quatre, cinq, six fins possibles pour ne serait-ce que ce moment-là du jeu. voilà Et on en est encore loin et je ne vous cache pas que moi je n'ai vraiment pas pu décrocher. Donc on va continuer. Donc, comme je vous l'ai dit, on va jouer avec trois androïdes différents. Hein. Donc là, on passe à un autre android. C'est un assistant ménager au DIAB. Il connaît dix mille recettes. Allez, Zoé, on y va. et dialecte. Et il vient de filer de voir les de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Waouh Donc, on nous demande de regarder autour de nous. Donc, on est dans un magasin qui vend des androïdes. À 7949. Il effectue absolument tout l'entretien domestique, Peinture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance et contacte les services d'urgence sans qu'un intrusion ou s'il détecte de la fuite. Excusez-moi, combien coûte celui-là Le prix du MP800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. 2999 dollars. Non, hein. je ne sais pas trop ça. Voilà, ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment un machin. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je le vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Cara. Je m'appelle voilà donc là on a découvert donc le conciliateur qu'on a vu dans la démo si vous voulez le tester de toute façon sur steam la démo est toujours disponible hein. vous pouvez toujours la tester mais vous n'aurez que la partie euh, du négociateur mais vous pouvez déjà passer un certain temps dessus voir si le jeu vous plaît donc je vous cache pas comme je vous le disais quand je l'ai attaqué, ça faisait un moment que j'attendais qu'il sorte, hein. donc je l'ai pris quand il est sorti, et euh, j'ai pas pu m'arrêter. Il est tellement prenant, tellement bien fait, regardez les graphismes, on dirait vraiment qu'on est dans un film, qu'on est au cinéma, qu'on regarde, euh, qu regarde un film à la télé, tout simplement. Hein. Regardez ça, on dirait vraiment des vrais des humains, qu'on n'est pas dans un jeu vidéo. Donc je vous rappelle quand même que c'est des acteurs qui ont prêté leur physique pour faire euh, les trois personnages au niveau des, euh, des androïdes. Mais aussi, vous allez avoir d'autres acteurs que vous allez sûrement reconnaître qui ont prêté leur visage pour des personnages du jeu. Donc, à la limite, si vous êtes curieux, vous tapez Google quels sont les acteurs qui ont prêté leur visage à euh, Des Trois Become humaines Ou alors, euh, quels acteurs sont dans Des Trois Become Humaines Et vous verrez euh, les acteurs que c'est et euh, vous les reconnaîtrez sûrement. Ce sont des acteurs connus. Et moi, j'étais vraiment bluffé par la réalité du jeu, des graphismes. Et euh, par tout ce qui va se passer, parce qu'on ne va pas arrêter. Alors on va passer d'un Android à un autre. Hein. Les réponses que vous allez donner, comme je vous le disais, vont impacter. Même si vous jouez avec le conciliateur, ça va impliquer, ça va avoir des répercussions sur Kara et sur l'autre Android qu'on va voir après. Euh, ce que vous allez faire avec Kara va répercuter sur le conciliateur, etc. Tout est lié. Donc faites bien attention quand vous, vous donnez vos réponses. Ne perdez pas de temps. Il y a quand même un temps limite pour répondre. Hein. Et faites en sorte, voilà, faites attention à leur petite. Euh, comment on appelle ça Leur petite. Euh, leur petit rond, là, sur le côté. Donc, 9h38. Hein, donc, là, on est avec un autre androïde. Hein, qui n'est autre que Marcus. Et Marcus est un aide à domicile, en fait. Euh, le voilà. Donc, c'est un acteur connu aussi. D'ailleurs, il est très, très ressemblant. Si vous avez la curiosité, vous regardez sur Google. Et vous verrez qu'il est très très ressemblant, tous d'ailleurs, aux, aux réels acteurs qui ont porté leur visage. En même temps, on n'est pas sur des devs euh, euh, qui en sont à leur premier jeu. C'est quand même ceux qui ont fait Beyond tout Soul, etc. Donc, au niveau de nos buts, là, on doit récupérer la commande 847 à la boutique de Bélénie. Donc, on doit se rendre à la boutique. Donc, avant tout, quand même, on fait le tour. Alors, ici, voyons, il y a un indice jaune. Donc, on va le regarder. Alors, il y a des petits bouquins comme ça qu'on doit feuilleter. Euh, vous pourrez lire à nouveau les articles découverts dans la section supplément. Donc, euh, les, le secret des androïdes, comment Cyberlife conçoit ces androïdes pour qu'ils coexistent avec les humains, les MMO, RPG en VR atteignent la barre des milliards d'utilisateurs. Euh, donc, il y a des choses des fois intéressantes à lire, mais bon, ça valide pas toujours, hein, euh, ça va vous rester, mais les bouquins, c'est pas le plus important. Mais on va quand même jeter un œil pour vous montrer. Donc le secret des androïdes, comment CyberLife conçoit ces androïdes pour qu'ils coexistent avec les humains Créer des androïdes qui soient bien acceptés par les humains s'est révélé un défi majeur pour CyberLife. Dans une récente interview, Jason Graff, responsable du département d'humanisation de CyberLife, nous a révélé quelques-uns de ses secrets de fabrication. Chez les premiers androïdes, tout était parfait, leur visage, leur expression, etc. Mais nous avons vite compris qu'il y avait quelque chose de perturbant là-dedans qui mettait les gens mal à l'aise. CyberLife a donc dû trouver des façons d'humaniser ces machines afin que nous les considérions comme des membres à part entière de notre famille. Euh, ils ont... Ils ont créé des androïdes des deux sexes et de tous les groupes ethniques, analysant des milliers de voix pour trouver les tons les plus plaisants. Le clignement des yeux réaliste, bien que totalement inutile, a été perfectionné de même que la respiration, la pilosité faciale et tout autre trait humain. Cette simulation parfaite de l'humanité jusque dans les moindres détails sont des androïdes non... Ah, non, dont les androïdes n'ont absolument pas besoin et le secret du succès des modèles de Sier Life. Et là, on top sur la température globale euh, a augmenté de 3 degrés depuis 2000. Changement socio-climatique. Euh, quand le réchauffement climatique impacte la société américaine, Miami augmentera de 10 mètres la taille de sa digue. Donc là, c'est un petit peu plus, euh, je dirais, sur le changement climatique. Donc, euh, je ne vais pas le lire. Si vous voulez le lire, vous, euh, bah, vous mettrez sur pause, comme on dit si bien. Ok, donc on va quitter. Alors ça n'empêchera pas, alors par moment oui, par moment non, vous voyez c'est toujours en jaune malgré qu'on l'ait vu. Donc euh, no, notre but est de se rendre à la boutique Bellini qui se trouve à 114 mètres là-bas. Donc on fait quand même un tour sur nous, 360, voir s'il n'y a pas d'autres petits carrés jaune, non il n'y en a pas. Et on va aller jusqu'à la boutique Bellini. Donc Marcus ici présent, donc on a vu Cara, on a vu le conciliateur et voilà Marcus, donc le dernier androïde avec lequel on va jouer. Euh, qui lui s'occupe d'une personne âgée et euh, qui est en fait, un, je dirais, un assistant à domicile, euh, il fait un petit peu tout. Donc là, euh, on ne peut pas traverser, attendre que le feu soit vert, hein, donc on ne va pas euh, désobéir. Donc on, on a un petit peu les conversations qui se passent dans la rue en bas, euh, donc on attend que le feu passe ouvert pour traverser parce qu'on fait pareil dans la vie réelle donc pendant ce temps Marcus on peut scanner hein, si on veut on peut faire un petit tour ah ici il y a, on va les voir donc quand il y a des vues comme ça, il faut garder RB euh, appuyé alors des fois c'est un petit peu long mais ça vous débloque des choses et des fois non voilà, donc euh, ban androïde, hein, les androïdes courent dans notre euh, dans notre ville, dans notre euh, pays. Nous voulons un boulot. En fait, les androïdes prennent le travail des, des humains. Donc, euh, d'où la haine des humains par rapport aux androïdes. Alors est-ce qu'elle va nous parler ou pas Je ne sais pas. Pour savoir, nous, on n'a pas fini avec elle. Hein, donc on va rester appuyé. Est-ce que là, on a fini Non. Et si on s'avance Ça ne change pas grand-chose. Je pense que cette dame est aveugle. On n'a pas vraiment grand-chose à faire. Comme je vous le disais, vous avez les objectifs principaux et les objectifs à côté. Ça, s'en ça fait partie. Hein. L'objectif principal là est qu'on aille donc à la boutique. Hein. Pourtant, là, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre du fait que la dame ne me voit pas. Monsieur. Est-ce que là on a fini Toujours pas. S'il vous plaît, je meurs de faim, je voudrais juste de quoi manger. Alors est-ce que là on a fini Toujours pas Alors dans ma partie à moi, je ne vous cache pas que ça, je ne l'ai pas fait. Comme d'autres actions que je vais faire avec vous que je n'ai pas fait, euh, je suis allée directement à la boutique. Hein, donc, il y a des choses que je vais découvrir avec vous, je vous le dirai de toute façon. Mais je ne vous spoilerai pas, je ne vous dirai pas ce qui va se passer, rien du tout. J'ai pas l'impression que... Non. On va avancer donc on ouvre, on peut traverser on peut changer l'angle de vue on va scanner euh, là il n'y a rien de jaune là non plus donc on voit la boutique un petit peu là-bas ici on a un musicien Alors ça, je l'avais fait de, dans la vidéo précédente, mais quand je l'ai exporté, ça a buggé. Donc je refais euh, à nouveau la vidéo, parce que c'est un narratif, hein, donc euh, je, ne je, je ne voyais pas faire un live là-dessus. Donc le let's play sur ce jeu sera essentiellement euh, en vidéo, du fait de la narration, parce que je ne pourrais pas gérer le chat en même temps que le que, ben, que côté narratif, le choix des décisions. Donc euh, je l'avais fait ça dans la vidéo euh, précédente là, que, que j'allais vous poster et le logiciel euh, a planté donc euh, enfin du moins m'a pas sorti la vidéo correctement donc j'ai pas pu euh, voilà, faire le montage après résultat du topo ben euh, je sais que là euh, je l'avais pas fait moi dans ma partie mais je l'avais fait pour la, la, la première vidéo pour vous donc je refais il faut attendre la fin de la chanson alors, au début, je disais, euh, ouais, j'espère qu'elle va pas durer de plombe, la chanson, parce qu'elle a l'air motivée, le jeune homme. Bien que la chanson soit très jolie. Mais bon, il faut attendre la fin de la chanson, effectivement, pour valider le petit carré jaune. Et c'est pour ça que je me demande si la dame euh, qu'on a qui assiste là-bas, il ne faut pas insister, justement, et rester. Mais là, je vois pas trop... Euh, voilà. Donc, on va laisser passer la musique. <rire> qui est très jolie, d'ailleurs. Hein. Mais j'espère que YouTube, une fois de plus... Euh, euh, ne va pas nous, me créer de problèmes parce que je reçois des mails malgré que ma chaîne ne soit pas monétisée dans les jeux il y a des musiques il y a des chansons on, a, on, a, on peut rien faire dessus hein. c'est pas comme si on mettait un générique nous avant notre vidéo où on doit mettre des chansons particulières pour pas avoir des problèmes de droits d'auteur et tout. donc là moi je reçu un mail pour différents jeux parce que dans le jeu il y avait de la musique et on faisait une réclamation de droits d'auteur qui en avait, euh, qui pourtant n'avait rien à voir pour ma chaîne parce qu'elle n'est pas monétisée il me disait simplement que si je venais à monétiser ma chaîne, euh, ben parce qu'il y avait de la musique dans mon jeu, il euh, ben, fallait que ben, le, les développeurs ou le chanteur euh, ben, demandaient des droits d'auteur. Donc C'est-à-dire que quand je monétiserai ma chaîne, hein, si je le fais un jour, euh, ben, les pubs, euh, tout ça, euh, ils en prendront un pourcentage. Or, ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi euh, les développeurs qui, qui ont fait ce jeu... Par exemple, euh, ben là, je sais pas, peut-être que ça va se passer. Je vous le dirai dans l'épisode 2, euh, quand je l'épisode 2, si j'ai eu le problème ou pas. Euh, les, si les développeurs de ce jeu vont me faire une réclamation de droit d'auteur, bien que ma chaîne, comme je vous le dis, n'est pas monétisée, que ce soit Twitch ou YouTube. Et euh, je verrai si j'ai une réclamation de droit d'auteur, parce que là, j'ai le jeu, j'ai acheté le jeu. Je ne suis pas responsable des musiques qu'il y a dans le jeu. Et euh, je pense que j'aurai une réclamation à ce niveau-là qui n'a aucun impact sur ma chaîne, hein, nous, ne vous inquiétez pas, et moi non plus, je m'en inquiète pas, c'est marqué, qu'on ne doit pas s'en soucier. Mais voilà, ça nous avertit simplement que si ma chaîne était monétisée ou si je viens la monétiser, ils sont en droit de prendre un pourcentage via les pubs, via ma chaîne, tout ça, pour se payer. Or, le jeu, on l'a acheté, ça c'est un petit truc qui me gêne chez YouTube. Et euh, je ne sais pas, je trouve pas ça très normal parce qu'on n'est pas responsable des musiques que contient un jeu qu'on a acheté. Et je ne comprends pas non plus que des développeurs demandent de l'argent, de droits d'auteur, pour alors qu'ils savent très bien que leur jeu, bon bien sûr, on ne stream pas tous, mais euh, voilà, pour ceux qui stream, on ne va pas couper le son du jeu, ça n'a plus aucun intérêt. Donc euh, je ne comprends pas bien. On verra ça, je vous dirai ça dans l'épisode 2 si j'ai un retour euh, au niveau de YouTube par rapport aux droits d'auteur des musiques dans les jeux. Voilà, du, du moins dans ce jeu là Je vous laisse écouter la jolie chanson parce qu'elle est quand même jolie Donc, vous voyez, quand on a fini, effectivement, ça se sort. Donc, je pense qu'avec la jeune femme là-bas, euh, on va y retourner. Je pense qu'il faut faire pareil. Et on ira à la boutique après. On va attendre que le feu euh, repasse au vert. Voilà. Là, je ne peux pas repasser. Donc, il aurait fallu que je fasse avant. Donc, vous voyez, quand on, quand on zoome, en fait, ça s'arrête tout seul quand c'est bon. Donc, on va zoomer. On va scanner. Ah, ici, on a un point jaune. Alors, quand on a le B, comme ça, c'est ce qui se vient de se passer avec le chanteur. Il faut zoomer dessus si on veut le valider. Donc on va le faire. Une vie de plastique et de métal. Une vie déluée, Une pâte de de notre créateur. Pourquoi tu me regardes comme ça, Démon Je sais qui tu es. Je vois clairement en toi. Tu es celui par qui le mal doit arriver. C'est toi qui amèneras Détroit à sa destruction. machines nous observent tous. Elles attendent dans les ténèbres, et le moment venu, elles nous remplaceront, puisque c'est écrit. C'est dit, tendons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à l'innocent dans la moindre raison. Dieu ne laissera pas cela se produire, non il ne permettra pas que ces créations se laissent perdre, par ces, ces démons artificiels. Mais bien chers frères, nous devons tourner le dos au péché. Nous devons brûler les androïdes, qu'on les fasse tous brûler. Pauvres pécheurs, la fin est proche. Votre châtiment vous guette. Donc là, on a fini. On va se rendre à la boutique qui se trouve un petit peu plus loin. C'est Bellini, donc c'est à gauche. On va scanner. Si jamais, il peut y avoir des petits indices jaunes. Ok, donc on va ouvrir. on va donner un coup de scan donc récupérer notre objectif récupérer le paquet est-ce qu'il y aurait d'autres non identification vérifiée. Oui. voici votre commande numéro 847 ça fera 63,99$ merci de confirmer Paiement confirmé. Transaction effectuée. Ok, donc on va prendre le colis. Oh. Bon, on relance un petit coup de scan. Il n'y a rien d'autre. Donc on va sortir. Ok. Donc, on peut changer les angles de caméra, hein, euh, voir. Euh, on va scan. Donc, prendre le bus. Donc, la station de bus est un petit peu plus loin. Alors évidemment, éviter de bousculer les humains. Je, je ne peux pas traverser. Je voudrais quand même aller voir si on peut. Euh, si on pourrait retourner voir la, la jeune femme mais je ne pense pas donc peut-être en refaisant le chapitre moi de mon côté je testerai je vous dirai parce que je pense que je vais pas pouvoir non je vais pas pouvoir retraverser peut-être je ne sais pas je pense pas hein. ça va mètre que le bus c'est pas par là si je peux ah allez non l'arrêt de bus ne se trouve pas par là donc, on a chanteur, mais on l'a vu déjà. Alors, le bus se trouve face à nous à 39 mètres. Il n'y a rien d'autre. un tas de ferraille. Hmm Sans déconner. Hé, hey, tout le monde, regardez ça. On a un tas de ferrailles par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. <rire> Regardez la puce qui devient jaune. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à lui dire. D'après vous, vous en vous aurez une contravention. Les humanoïdes ressentent-ils des choses ou pas C'est votre boulot qui provoque l'anxiété. On verra, s'il vous plaît. Ah, OK. Là, la puce est de nouveau devenue bleue, peut-être qu'il s'est calmé. Je vous dirai pas ce qui se passe. Mais bon, vous avez vu, il y a eu une réaction avec la puce. Donc, nous, on va prendre notre bus. Donc, c'est à 11 mètres à la flèche bleue, là. Donc, on va y aller. Et on va atteindre le bus. Et vous allez voir que les bus, en fait... Euh ont un compartiment pour les humains, les humanoïdes sont à l'arrière, derrière des vitres, voire même des bus spéciales pour eux. Mais on ne les mélange pas aux humains. Croire qu'ils ont la peste. Entrez. On veut du travail. Vous voyez, les humains sont comme dans un bus normal, et à l'arrière, il y a la vitre où sont les androïdes. Mais si vous venez à y jouer, faites bien attention à la puce qu'ils ont au niveau des tempes. Ça va vous dire beaucoup de choses et beaucoup vous aider dans le jeu. Ok, donc, on a l'arborescence de Marcus. On va se déplacer, on va regarder comme pour l'autre. On, on, a, on a complété à 91%, donc on pourrait rejouer le chapitre pour le compléter à 100%. Et en changeant, euh, euh, peut-être, je pense que ce qui nous manque là, qu'on a raté, c'est effectivement, je ne suis pas restée assez longtemps euh, sur la, la jeune femme assise sur le trottoir pour la cinématique. Donc, je pense que c'est ça. Et donc, il n'y avait qu'une fin pour, euh, pour cet épisode-là. C'était, euh, voilà, Marcus a pris le bus, donc on a bien récupéré le paquet. On a juste un petit euh, cadenas rouge et je pense vraiment que c'est dû euh, au, niveau, au fait que je ne suis pas restée assez longtemps sur... Euh, la jeune femme. Donc, on va continuer. 5 novembre 2038. Et là, on va se retrouver avec Cara. Voilà. Et avec celui qui me paraît, moi, personnellement, même que je sache un petit peu l'histoire du jeu... Il me paraissait louche, ce mec-là. Il euh, ne m'inspirait pas confiance. Et le fait qu'ils disent qu'elle se soit fait écraser par une voiture, un androïde qui se fait écraser, vous avez vu, hein, pour traverser, euh, c'est compliqué. Euh, donc, je vois pas comment elle aurait pu se faire écraser. Donc, euh, je le sentais pas, celui-là. Allez, on va sortir. Donc, suivre Todd. Allô, tu viens? Tu as été absente deux semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper. la porte, elle, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Alice ah, te voilà. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé Oui. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Ok, donc on va regarder nos objectifs. Donc en tâche urgente, on doit ramasser les déchets et on va débloquer quelque chose par la suite. Tâche optionnelle, ramasser la vaisselle, allumer l'aspirateur, inspecter le jardin. Alors on va commencer par là. Euh, on va aller là. Allumer télé. La vaisselle ne fonctionne pas. Regardez la puce. Elle est passée du jaune au bleu. Du bleu au jaune. Mmh. Alors... Mettre les déchets dans la poubelle. Alors, on va aller chercher la poubelle. Ouais. Peut-être ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là-bas à ranger Ok. Donc, on doit prendre la poubelle. Sortir les poubelles. Ok. Donc, on va les sortir. On va changer l'angle de vue. Alors là, on a quelque chose à regarder. Alors ça, je ne l'avais pas vu par contre. Hein? Là, je ne sais pas s'il faut que je reste longtemps appuyé comme tout à l'heure pour le chanteur. Je ne sais pas du tout. Qui est un chantier apparemment euh, une meilleure place pour vivre en hein. comme projet euh, immobilier apparemment alors. Euh, on va regarder autour de nous. Retourner à la maison de Todd. Bien. Alors, ramasser la vaisselle. Allumer l'aspirateur en tâche optionnelle. Sinon, on se présente à Todd. On va quand même ramasser la vaisselle. Il y a des, des petits onglets jaunes là-bas. Ça risque de nous débloquer des choses. Ici. Alors, il reste de la vaisselle sur la table, donc on va aller la chercher. Euh, hop. Ah, par contre, on peut voir la petite sous la table. Qui a l'air assez craintive, sauvage. On ne sait pas ce qui lui est arrivé à cette petite choupinette, mais... Euh... Cette chose... Ah ben C'est gentil comme il, est... il parle de sa fille. Euh, donc, on va aller là-bas. On va éviter euh, la colère du monsieur, hein. La petite nous regarde voilà on a un petit peu monté la confiance de la, de la petite qui s'appelle Alice comme pour le négociateur hein, il faut monter la confiance hein, donc, euh... donc j'espère qu'il va pas devoir il va pas devoir que je frotte toutes les assiettes hein, j'espère qu'elle va le faire toute seule Cara, oui, dit... moi une bière fraîche tout de suite Oh, ok. Donc la bière, elle est dans le frigo. Qu'est-ce que tu regardes comme ça Fou le camp, reste pas là. Dit fou le camp, Je me remets au travail. Alors, euh. Qu'est-ce qu'on a à faire Allumer l'aspirateur, inspecter le jardin. Alors, on va aller là. Ramasser le linge. On va aller voir Alice. Il ne fait pas très beau dehors. Tu pourrais attraper froid. Tu veux que j'aille te chercher un pull Et elle n'est pas très barbarde. Alors. l'instant notre relation reste neutre avec Alice hein, en fonction des réponses qu'on donne hein. donc on doit refaire la lessive parce que ce cochon il a tout laissé en plan De la drogue. La puce redevient bleue. Vous me direz si vous pensez qu'ils ressentent des émotions ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez Alors euh, ici, donc faut qu'on passe l'aspirateur. Alors hmm. où est l'aspirateur Là-bas. J'espère que c'est pas un aspirateur bruyant, sinon il encore me... Il n'a pas l'air d'apprécier que j'ai mis l'aspirateur en marche, mais bon... La petite joue avec, euh, avec ça. On a un point jaune là-bas. Arrête-moi ça Il n'est vraiment pas commode, le papa. Pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule Qu'est-ce qu'elle me saoule Alors, puissance Android devrait-on interdire les joueurs Android? Folie footballistique et les dernières spéculations sur les transferts. Dans son troisième match de la saison de lanceur Android X67 annoncé à plus de 190 km/h, le batteur humain n'a réagi qu'une fois la balle dans le gant de receveur. Initialement, les Androids ont été introduits comme une innovation en raison de modèles par équipe, mais ils dominent à présent les stratégies d'équipe. En période de sélection, les plus grandes équipes du baseball professionnel dépassent leur accord de transfert pour acquérir les derniers modèles, mais cela n'a-t-il pas un impact négatif sur le sport Jenny Waterfield, directrice de la revue On Run, constate que les fans sont de plus en plus déjantés, désenchantés. Pardon. La magie du sport consiste à tester les limites du potentiel humain, voir une machine battre ce genre de record n'a rien d'excitant ni de surprenant. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Christopher Lennox, commentateur et ancien lanceur, pense que les androïdes rendent le jeu plus intéressant, ces machines changent la donne et poussent les joueurs à se surpasser pour survivre le sport doit évoluer. Vous me direz aussi ce que vous en pensez les androïdes dans le sport, hein, parce qu'on n'en est pas loin. En Chine, on a déjà les robots comme ça. Alors suivant, le moyen de transport révolutionnaire qui, qui secoue la Californie. Alors, le moyen de transport, ré transport, blue blue blue révolutionnaire qui secoue la Californie, le nouveau subtube a effectué son premier trajet aujourd'hui reliant Manhattan au centre-ville de Los Angeles en moins de deux heures, soit moins de la moitié du temps de vol. La vitesse de pointe de 2896 km h a pu être atteinte car le tube voyage dans une chambre dépressurisée, ce qui permet à ses moteurs magnétiques de fonctionner dans un environnement dépourvu de presque toute friction. Pour les travailleurs, cela pourrait signifier la perspective alléchante d'aller se détendre sur le Golden Coast avec une longue journée dans la grosse pomme. Le moyen de travail transfer... toujours la même chose. Le, mo... Le marché immobilier s'en ressent. Le prix des maisons ont augmenté de 64 L'agent immobilier Charlene Lau pense savoir qui se qui sont ces nouveaux acheteurs Ils viennent de la côte Est, surtout de New York. Ils voient une occasion de conserver leur salaire tout en profitant du site de vie de LA et ils se bousculent pour cette chance. Il n'y a que l'immobilier qui bouge, les écoles se remplissent et les commerçants augmentent leurs prix en prévision de l'arrivée de cette nouvelle clientèle. À terme, les Californiens de longue date n'auront plus les moyens de vivre en ville. C'est pourquoi ils protestent comme se manifestant en colère. D'abord Détroit nous prend un boulot, et maintenant New York nous pique nos maisons. Oui, il euh, ne faut pas oublier que les robots prennent le travail. Donc on... Hop. Et on va le poser. Donc des petits bouquins de temps en temps donnent des indices. Alors nos objectifs, euh, se présenter à Todd. Hop. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir. Fais Qu ce que tu as fait, mais arrête de me bouffer. Nettoyer l'étage. Ici, on a la petite. Quelle jolie peluche. Comment elle s'appelle ah, On est devenu. On a une relation amicale avec la petite maintenant. Mais elle n'est pas très bavarde. Bon, alors on va monter à l'étage. On a quelque chose à regarder ici. Euh... Alors apparemment il a un refus euh, de d'avoir de, de carte de crédit. Alors apparemment euh, il a un négatif de... 1046 dollars au niveau des comptes c'est pas terrible et il doit une, une, une il a une facture de 540 500,42 dollars okay. bon c'est pas le Pérou au niveau du foyer là Ok, dans nos objectifs, ranger la chambre de Todd, ranger la chambre d'Alice, nettoyer la salle de bain en optionnel. Donc on va attaquer par là. Alors faire le lit, ranger la pièce et aérer la pièce. Ok. Donc aérer, c'est fait... Euh, hop, elle est là. Encore des factures, apparemment. Je ne sais pas ce qu'il l'a perturbé en regardant cette image, parce que nous, on ne l'a pas vu. Alors, ensuite... Un autre bouquin, Quaterbat Android, page 1. Jusqu'ici, le football américain a résisté à la propagation des joueurs Android en limitant leur utilisation aux ligues mineures, mais cela pourrait être amené à changer avec la récente démonstration technique du KB1000, un quarterback Android capable de tirer d'une zone de but à l'autre et de toucher une cible large de 15 cm. 1500 scénarios sont également programmés dans le modèle de manœuvres classiques, comme la contrebande et le main-à-main -à, -main à des techniques plus complexes, le tout pouvant être adapté en temps réel kv a été dévoilé dans un récent salon CyberLife à Détroit pendant lequel le fabricant d'Android a exposé une variété de prototypes mettant en avant sa technologie de pointe très prometteuse. Mais si les fans s'extasient devant les dernières innovations de CyberLife, Roy Kenston, fondateur du groupe des fans anti-Android, y voit un aspect plus sombre. Avec cette démo, CyberLife dévoile clairement son jeu. Ils veulent dénaturer ce sport comme ils l'ont déjà fait avec les autres. Malgré ses réserves, certains considèrent que le sport sera amené à évoluer tôt ou tard. Après l'intégration des androïdes dans les équipes de basket de baseball, le quarterback Android devrait bientôt suivre. Le prix de la vie, comment les véhicules sans conducteur prennent des décisions de vie ou de mort. Quand un véhicule sans conducteur prévoit un accident, son ordinateur doit prendre des décisions cruciales. Comme choisir de heurter tel ou tel piéton. Super sympa l'affaire là. Donc la bagnole, si vous traversez, toi je te veux pas, t'es pourri, je te tue. Mais pour la plupart d'entre nous, ce processus reste flou. Martin Follock de Kronkars tente de nous l'expliquer. Le système d'imagerie du véhicule collecte les données afin de déterminer l'âge du piéton, son sexe, son espérance de vie, etc. Tout cela en une fraction de seconde. Les informations sont puisées dans les registres publics pour déterminer si cette personne a des enfants, son statut, son expérience professionnelle, son expérience de vie. La voiture attribue alors une valeur à chaque victime potentielle. J'adore le terme « valeur ». Toi, tu es malade, je t'écrase. Toi, t'as pas de famille, je te tue. C'est cool, j'espère que ça ne viendra jamais ça, ces véhicules-là. Hein. Donc, la voiture attribue alors une valeur à chaque victime potentielle en fonction de critères tels que là. Sa contribution à la société, nous donnons la priorité aux personnes qui seront amenées à sauver des vies, comme les médecins ou le personnel infirmier. dont tous les autres, en fait, ils les écrasent assez facilement. Tout cela peut sembler très raisonnable, mais pour Félix Gamble, directeur de la Ligue auto Automatisation, L.A.A., le système ne peut mettre de tels jugements. Une personne qui a un casier judiciaire n'est pas forcément moins utile à la société. Qu'un médecin, ce genre d'information nuit à la considération de la vie humaine. Un argument refuté par Fort Long. Nous voulons que nos voitures fassent les meilleurs choix possibles. Et pour cela, elles doivent s'appuyer sur toutes les informations disponibles. Plus elles en ont, mieux c'est. Ouais, comme ça, elles nous tuent très très vite. Alors, on se fait attendre. C'est cool. N'importe quoi. Alors. On a ici. Ça arrangé. On a le lit. La petite Alice qui vient de passer et qui a jeté un œil euh, ici. Un, un carré ici. Contient de la tianeptine, risque des troubles du comportement. C'est un antidépresseur. Tu m'étonnes, Nikos, avec euh, la drogue plus l'alcool, qui soit complètement taré, le père. Alors ici, donc on a à peu près tout. Ah, on a la télé là. Regardez la puce. Ok, donc la télé, vous avez vu, ça l'a perturbé un petit peu. Hein. Est-ce qu'on a autre chose Non, on a lu le livre. Bouge pas Toi, tu me bouscules comme ça, ça va pas le faire. On doit nettoyer la salle de bain. Donc on doit laver le sol. Je la veux bien à la maison pour faire le ménage. Hein. Ça enlèverait une épine du pied. Ok. Donc au niveau des tâches optionnelles, on a tout fait. Il nous reste donc la chambre d'Alice. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Alors, faire le lit, aérer la pièce. Elle a l'air super craintive, hein, la gamine. Hein Alors, aérer, faire le lit. Ok. On a débloqué un dialogue. Euh, alors. Euh. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas avec ce petit... Hein. le lit j'ai vu qu'il y a un LB en bas mais je ne suis pas comme il faut voilà au pays des merveilles Forcément On va regarder là Une boîte à trésors Donc il nous reste à parler à Alice Ok. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés, ça m'aiderait beaucoup. Tu es très silencieuse, j'espère que je ne te fais pas peur. <coughs> Alors, on a réussi à, à instaurer un de la confiance avec Alice et elle nous a donné quelque chose, une clé. Ok. la quatre feuilles apparemment le papa, la maman et la petite quand ils étaient encore heureux alors on a le dessin d'une petite fille avec du sang qui est apparemment Alice, là avec son père. Là on verrait le père, la mère et Alice. Et là on voit euh, bah apparemment la maman avec le bras cassé par terre hein, et Alice qui regarde. Et on, on a la puce qui joue là, hein. il y a la puce qui, était, qui a viré de couleur. Okay. Bon. Alors, on doit retourner voir Todd pour lui demander des nouvelles instructions. On a tout fini ici. Des solutions. Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout de en Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes pour vrai. Dieu Tu me détestes Par contre, vous voyez, celui-là, on l'a complété à 100%. On a vraiment tout fait. Donc, on va passer à l'autre. 5 novembre 2038. 9h58. Donc on se retrouve avec Marcus, on quitte Cara pour aller avec Marcus. Bon, je suis vraiment impressionnée par les graphismes. Alors... Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... Ah, ici. Ah, on avait un, un truc ici, là. Regardez, LB dans le miroir. J'arrive à me foutre face. Voilà. Mis à part se regarder, il fait pas grand-chose d'autre, hein Ensuite, on avait quelque chose ici. Donc des oiseaux... Euh, ah, bah, qui ont une puce aussi. Donc des oiseaux robots, économiques. La cage est super propre. Donc oiseaux, des oiseaux qui font pas gaga partout et qui n'ont pas besoin d'être nourris. C'est pas beau. Ok. Donc, s'occuper de Karl, réveiller Karl, à l'étage. Ok, on va monter. Puis entre nous, le jeune homme a un joli petit vestiaire. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi je vais passer en vous disant ça Mais bon, c'est vrai, faut être honnête, c'est un beau gosse. Hein Alors on a un Lb là-bas. C'était où Ici. Nous avons un joli tirazonus euh, drumedus Assez spécial dans une maison. Je dirais comme décoration avec une girafe. Ok. D'accord. C'est assez spécial dans une maison, ça. Hein Mais bon, ça peut-être sans charme. Tirer les rideaux. Ok. Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10 h Reconnaissez-vous cet acteur. acteur Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Donnez son médicament à Carl. Ah oui, je vais oublier. C'est toute la différence entre toi et moi. En vrai, Marcus Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Karl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grasse déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils en pas si facilement tous ces efforts pour les entretenir. Hey. Qu'est-ce qu'ils ont de vêtements Oh, ce n'est rien. J'ai juste des manifestants dans la rue, Karl. Quelle bande d'abrutis ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques endroits. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Karl. Je vais bien. Ok. Ah. Je vais vous conduire à la salle de bain. Ah. On peut voir que Karl n'est pas contre les androïdes, lui. Hein. Il chouchoute le petit Marcus, quand même. Alors, je découvrirai avec vous l'impact que mes réponses vont avoir dans le jeu. Parce qu'évidemment, je ne vais pas mettre les mêmes réponses que j'ai mises lors de ma partie à moi. Donc, il y a des, des dialogues que, que je vais découvrir en même temps que vous. Et des choses que je découvrirai en même temps que vous. Parce que voilà, quoi. Euh, vu que ce sera pas les mêmes réponses. Hop, tu peux tourner. Non, tu ne veux pas. Hop. Voilà. On met Carl dans son fauteuil. Alors, donner son médicament à la fée. Il est réveillé. Conduire Carl devant la table. De aujourd'hui. Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé quatre messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre Juste des messages d'admirateurs, j'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Néo Non, car je peux l'appeler, si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Alors, devant la table. Alors, je vous cache pas que la première partie, je l'ai cherché, la table. Hein, enfin, ma partie. Euh, je l'ai absolument cherché. Je savais pas du tout le poser, hein, notre petit car. Le, le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. Servir le petit déjeuner. Donc, on scanne. Le petit déjeuner est là. Donc, on va le prendre. Le début est assez gentillé, je dirais, mais après, on a du mal à arrêter, honnêtement. Merci Marcus. Télévision. Je vais quoi t'occuper, pendant que je mange mon petit déjeuner. Ouais. D'accord, Carlin. Hum. Alors... <coughs> Donc on a trois chats... <coughs> Excusez-moi, j'ai la voix qui se casse. Alors on a un livre ici, Paul Nord, pourquoi la Russie veut s'emparer. Euh, bon, je ne vais pas le lire, hein, euh, je vous laisserai le lire si vous en avez envie. Détroit tout dé de la vie sur Titan. Bon, on va leur poser. Alors. Euh... Télévision éteindre. L'humanité est tellement déprimante. Seul compte la la stupidité, la violence. 5000 ans de civilisation, tout ça pour en arriver là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, on a quelque chose ici. Donc, un jeu d'échecs apparemment. Alors, on a la possibilité de jouer aux échecs. le piano on l'a débloqué et on peut jouer du piano jouer aux échecs ou lire un livre alors ben, personnellement j'avais fait jouer enfin j'avais fait lire un livre euh, bon, on va jouer du piano Vu qu'il a éteint la télé, je pense pas que ça lui pose un désagrément. Euh, on va jouer une chanson euh... optimiste. faut spammer la touche A de la manette hein. si j'arrête. Hein. J'espère qu'elle dure pas trop longtemps la chanson parce que je vais attraper des, des, des crampes aux pouces. Hein. Do Par des humains. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix, décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Conduire Carl à l'atelier. Par contre, il serait très bien pour les personnes handicapées que les robots qu'on voit au niveau des soins pour les personnes paraplégiques ou même tétraplégiques. Elle existe, il y, a, il y a déjà des choses, hein, hein, mais pas comme ça quand même. Mais ça serait bien que ça existe. Le ça leur simplifierait tellement la vie. Euh, alors, on va ouvrir le drap comme il nous l'a dit. Attendre les instructions de Karl, nettoyer l'atelier. Alors, nettoyer l'atelier. Allez, on va aller alors, vous inquiétez pas, hein, euh, là pour l'instant c'est tranquillou, mais ça va pas être le cas dans le deuxième épisode, je pense pas. Euh, ça va partir très très vite, hein, euh, Vous inquiétez pas. Alors on a quelque chose à ranger ici. Ok. Bascan, on a ici. Il faut bien se positionner, par contre, euh, voilà. Je veux bien une femme de ménage comme ça. Mais après, on sait jamais si ça se dérègle et que ça pète un câble. Euh... Et puis, qui nous tue C'est ton jamais mais' Je pas rangé. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Car. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre Mais enfin... Peindre quoi Ce qui passe par la tête. Faire l'essai. Alors, trouver un sujet à peindre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire On avait différents choix. Hein. On pouvait peindre le bureau à côté ou, la, ou le oui. visage qu'on voit, mais... C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Car je... je je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. C'est pas dans son programme, mais il peint quand même relativement bien. Hein, pour quelqu'un qui n'a pas dans son programme le fait de savoir peindre. Hein. Alors Tiens, fais-moi plaisir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose que tu n'as jamais. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers toi. Regardez euh, sur la gauche de la tempe. Ça, ça clignote jaune, c'est plus bleu. Alors, B. Euh, mais... Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein. Tu vas bien. Tu n'as pas bonne mine. Euh, bah ouais hein, bien, ouais, je vais bien. Écoute, euh, j'ai besoin de liquide, papa. Encore Où est passé l'argent que je viens de te donner Eh bien, bah, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, on a encore pris, c'est ça Non non, non, non, je te jure que c'est pas ça. <rire> ne me manque pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé, mais la réponse est non. Hein Pourquoi Tu sais pourquoi. Ouais, ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. <rire> tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus Il est plus vuté, plus obéissant, pas comme moi, hein mais tu sais quoi Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine. Léo, stop Ça suffit Arrête Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Et tu oh. m'as jamais aimé. Ok, donc on a l'arborescence, vous voyez comment on fait un total de points qu'on peut euh, comparer avec les autres joueurs euh, Donc là je ne joue pas en ligne, hein, donc pour ça qu'il n'y a pas la connexion au serveur euh, Donc au niveau euh, de cet épisode, et on en restera là, et eh oui je vais vous faire languir pour la suite, on fera un épisode 2 J'essaierai comme je vous disais de vous trouver euh, cet humanoïde là qui nous parle au départ, qui nous pose des questions Parce que c'est sur un ton humoristique et j'ai beaucoup vraiment aimé cette partie là, j'essaierai de vous la trouver et je vous montrerai ça à l'épisode 2 euh, on va donc s'arrêter là au niveau de, de l'épisode 1 du moins donc au niveau de cette partie on l'a complété à 72% contrairement aux autres on a fait euh, il y en avait qu'on avait complété complé à zéro là il nous reste euh, des choses à faire donc à la limite ce que vous pouvez faire aussi c'est rejouer euh, juste la, le, le chapitre le peintre et ici vous voyez on a choisi nous de jouer au, au piano vous pouvez essayer par exemple de lire un livre ou alors de jouer aux échecs. Donc moi, dans ma première partie, comme vous pouvez le voir, c'est débloquer. Donc lire un livre et débloquer, il n'y a pas le verrou. La seule chose que je n'ai pas fait jusque là, c'est de tester, de jouer aux échecs. Ce qui me débloquerait, en refaisant cette, ce, ce chapitre-là si j'en ai envie, de débloquer le carré rouge qui me reste en haut et compléter euh, après ici. En choisant par exemple de peindre euh, des androïdes une première fois en étant en colère machin et, euh, ou alors une identité et ça me débloquerait les deux derniers rectangles rouges là euh, les deux verrous rouges donc ça me ferait on va dire euh, ben, si je rejoue le chapitre il faudrait que je rejoue une fois en choisissant la partie d'échec qui me débloquerait le, le, le verrou rouge qui est en haut jusque là on serait bon Là, au niveau de la peinture, euh, quand il me demande de dessiner et euh, de fermer les yeux, au lieu de choisir euh, bah, Humanité, choisir android et puis voir en haut ce que ça me débloque, et refaire à nouveau le chapitre en mettant euh, l'autre voilà, euh, réponse, l'identité. A voir, mais vous pouvez... Euh, alors, elle vous dit... Euh, la, la, la, la... L'androïde qui parle, là, que je ne peux pas vous montrer parce que ça enregistre les parties que la partie que j'ai fait avant et que j'ai fini. Euh, elle vous dit euh, que euh, vous pouvez soit refaire votre chapitre, mais qu'il est vivement conseillé d'abord une première fois de finir l'histoire et de la recommencer en euh, changeant à ce moment-là vos réponses. Donc euh, voilà, donc, il y a énormément de fins, hein, 7 possibles, euh, donc euh, voilà, c'est quand même énorme, il y a beaucoup de potentiel dans ce jeu. Moi en tout cas, je peux vous dire, je l'ai fini d'un coup, je n'ai pas pu m'arrêter tellement j'étais prise par le jeu. Alors là pour l'instant, c'est un petit peu calme, mais vous imaginez bien que ça va pas mal bouger, ça va pas mal bouger. Euh, on va par... Ça va partir d'un seul coup, et euh, vous allez enchaîner entre euh, le conciliateur, entre Kara, entre Marcus... Tout est relié. Vous allez devoir faire attention, réfléchir mais assez vite pour vous donner vos réponses, euh, voir vos statistiques. Hein. Vous allez voir euh, l'arbre ici à chaque fois. Et puis B, euh, tout, va, tout est relié, tout va aller très très vite, tout va partir en sucette, croyez-moi. C'est un jeu que j'adore, ça ne me gêne absolument pas de recommencer une partie, tellement j'adore ce jeu, que ce soit au niveau des graphismes, au niveau de l'histoire, au niveau euh, enfin de tout. J'ai trouvé vraiment ce jeu génial, je vous le conseille. Vous me direz ce que vous en pensez, je, vais, je vous le remets sur YouTube, donc ce sera qu'un let's play que je ne ferai qu'en vidéo que je posterai directement sur Youtube parce que c'est pas possible des jeux comme ça de les faire avec le chat donc en live parce que la dernière fois que je l'ai fait euh, quand je vous ai fait la démo d'ailleurs vous, vous vous pouvez le voir si vous allez voir euh, on teste la démo euh, à un moment on m'a parlé dans le chat et j'ai pas ça m'a ça, ça empêché de répondre à une question et ça fait du gaffe parce qu'une question que vous allez louper ben ça peut jouer dans votre histoire quoi donc ça serait dommage voilà, on a fini là pour l'épisode numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours. Dites-moi si vous avez aimé. Est-ce que vous pensez, vous, que les euh, androïdes ont des sentiments, qu'ils ressentent des choses Est-ce que vous pensez qu'en eux, il y a une part d'humanité ou pas du tout Reconnaissez-vous les acteurs euh, qui, qui, ont, qui ont prêté leur visage à ce jeu euh, Qu'est-ce que vous pensez des graphismes Enfin, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et euh, ben on se retrouve très vite pour un prochain live. Euh, sur la chaîne Twitch, que je rebasculerai comme d'habitude sur Youtube, ou en vidéo euh, directement sur Youtube, euh, de, de toute façon mais ceux qui me suivent sur Twitch sont généralement abonnés à la chaîne Youtube aussi, pas tous, mais enfin bon voilà mais après, bon, ils ont des alertes qui leur disent, après c'est gratuit, ce n'est pas payant, bien sûr, que ce soit sur Twitch ou YouTube, je vous le redis, je ne monétise pas mes chaînes, donc euh, voilà, moi je stream pour le plaisir et rien d'autre. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite, soit pour la rediffusion d'un prochain live pour YouTube, euh, soit directement sur le live Twitch, soit pour une vidéo sur YouTube, donc restez à l'affût activez la petite cloche sur Youtube, abonnez-vous à la chaîne Youtube, et vous pourrez me rejoindre en live sur Twitch, ce sera avec grand plaisir que je discuterai avec vous. Voilà, sur ce, je vous quitte ici, on, revient, on reviendra très vite sur l'épisode 2, je ne vais pas vous laisser attendre trop longtemps, et passez une bonne soirée. Bye bye